C'est parti Solo YOLO Qui sera le gagnant Déjà, ça va spawn où bah Bling, il a spawn instant en dessous Ouais, c'est un bon choix de sauter direct Ah oh, Ouais, c'est un bon choix de sauter direct Il veut prendre la voiture instant Aïe, ah, ça, ça va se finir au nord de... Euh, ça va se finir au nord, frérot ah, Là, là c'est une zone qui finit au nord, hein, mon bot, hein ah oh là là ça, ah ça oui, va oui, oui. ah, la... La zone il a ah, là... ah pas là ça va jouer sale. ça là ça sera du coup de l'open field hein. pas beaucoup de bâtiments là hein. à part c'est du military Sky il a pas encore drop Rose non plus Spartan il a drop il va aller euh... il reste euh, 30 personnes 30 personnes pour la fin de map ça va c'est correct j'aime beaucoup choix Sky moi il a, fait, il a fait quoi il a fait quoi Sky Train Station. oh risqué trop risqué c'est ça malade Casper, il fait downtown et Hobo, il fait train. Ouais. Euh... Okay. Oh, ok. Ils ont fait des trucs complètement différents. Casper, il se fait, il se fait shoot dans la, dans les airs, il spawn downtown avec le camion. Je suis sur Oscar là. Il a, il a pas d'arme, il est pas bien. Hein. Ouais. Parce que je crois moi j'ai du retard. Ouais. Moi j'ai la POV sur Twitch Rivals 2. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah du coup ils sont sur lui. Je vais remettre tout bien. Okay. Tu, te remets, tu te remets en condition PJ qui du coup euh, fait les, les, les bunkers militaires avec, euh, avec son véhicule Jeep en retard. Mm -hmm. ouais. Il y a une voiture par de lui. Le score qui est armé. Les plaques. Pour la chatte. La chatte, la chatte, la chatte. Il est bien, il est bien. Même M2 légendaire, ouais. Au bout, il fait euh, un drapeau sur le train. Ouais, alors je sais pas s'il va faire oh, tous les drapeaux, oh, parce qu'il peut très what? bien faire toute la map en drapeau. Hein. Euh... S'il décide de faire ça, ça pourrait être pas mal, honnêtement. Je, je pense pas, en vrai, je pense pas qu'il puisse le faire, frérot. Hein. Je vais pas te mentir, faire, faire, un, faire un drapeau, c'est ris risqué. En, en, à la, au max, il peut en faire 3 s'il est très très fort. Mais as besoin de 4, voire 5. Donc euh, impossible pour moi. Après, d'un autre côté, ce qui est bien avec le drapeau, tu sais, c'est euh, reco et ça fiche derrière, tu vois, il suit pas ouais. le train, donc euh, les gens. Ah non, il. Ok, bah, il... Oh, il a lâché direct. Ça... Ici. Oh là là, ce, ce prédateur. Ce prédat... ah, oh, le... C'est un, un prédateur, Husker. Euh, hein. il, il, il va baiser le mec qui va aller, qui va aller son loadout. Il s'est positionné pour baiser ce mec-là. Hein. Alors, euh, j'ai la première zone sur la sur le stream de Hobo. Euh, franchement, ça va être un carnage. Hein. Il oh. y, y, y, y a une toute petite partie de la zone qui est sur la map Et l'autre c'est euh, full out of map Et c'est sur du salt mine Oh la la la la la la Aidan Oh là la bifle Bifle Il a tué Aiden. Il a attendu qu'Aidan prenne ses armes pour le buter Oh la la la la la la la Oh la la la la Oh là là. Bifle. Bifle. Oh là là là là là là là. Soit Game mort, apparemment c'est fini. Oh là là là là là la Et donne le goulag. Oh il s'est auto Il a gagné. Oh là là là là là là là là. Je sais pas. c'est pas marqué. Ah oh, oh, je suis choqué gros. Aidan qui avait, qui avait il, il avait ses armes. L'autre, il y a Bifle qui a attendu, qui, qui, l'a baisé à ce moment-là. Oh là là CJ. Allez oh. Mais oh. mec il a il a 1337 sub. Le signe des cheater. C'est possible. Au beau bouclier les gars. il est pas bien là. Ah ben bah, là t'es pas bien frérot. Hein. Là t'es, t'es vraiment pas bien dans ces goulags. Allez comment il est bien positionné. Le mec là, le, ce qui me fait penser à Bob Marley. Regarde comment est-ce qu'il est trop, trop bien positionné, mec. Bobo qui est down. Oh non, il est contre Shanzhi. Il apparaît, il appara. Let's go! Voilà. Non, mais Oscar, t'as de l'avance! Ah non, j'ai de l'avance? Ouais, une seconde. Il, il, il a gagné, bien joué. Obo qui a gagné le goulag aussi? Ouais. Ah, Obo était au goulag. Ok, ok. Spartan, il fait, la, me il fait la, me la même chose que moi, gros. Fré fré fré fré frérot, ça rote dans absolument tous les sens. Oh, putain, Obo il doit atterrir, il se chie dessus, Bichoun. Ah, bah, euh, CJ, pareil. Casper, il y a oui, Cas est en camion, il est bien T'as Proz qui temporise avec une arme Oh il est dans la merde Proz Proz il est, il, je pense qu'il est mort il, il a une plaque Oh t'as Spart Spartan qui, qui se positionne au bon endroit T'as vu Spartan, rien de nombre de mec qui y avait autour de lui là Ouais ouais je sais, si ouais, ouais, je il sais mais des Mais c'est là que ça va se finir, il a raison Il a raison, c'est ah, ce qu'il faut faire Il y, y, y a déjà 3 camions. Enfin, enfin, enfin là où c'est pas ce qu'il doit faire C'est qu'il doit s'éloigner de cette zone le temps que son colis tombe Une fois que son colis tombe, là il va dessus c'est la règle. Mec, Sky vient de tuer Noobs. Ah oh ouais. ouais. Oh, Sky Rose, la légende. Picnic, il a trois kills. Sky vient de tuer Noobs dans le plus grand des calmes, gros. un des es top killers. Tu penses qu'il fait les drapeaux, Sky Toi Non, je pense pas. Non, il les fait pas. Non, non, non, oh. juste il est sur le train et il sert du train pour faire sa rotation. C'est ouais, très ouais, malin. Regarde-le, il est malin. Malin comme un malin. malin comme un comme on dit. Oh là là, c'est terminé pour lui. C'est terminé. C'est pas au vieux sens qu'on apprend pas faire des grimaces. Hein. C'est dur, c'est dur. Terminé pour qui Pour Sky non, non, non, non, pour, euh, pour un mec euh, sur qui on était. Ah. Y'a Tipeee qui est en train de temporiser. Oh, oui. Ling va, va mourir. Qui ça Ling. C'est qui Ling Bling. Bling CJ. Ah. Oh, il est parti. Et tu sais que là, c'est qu il s'est échappé fou, hein. Parce qu'il a mis en oh HP, il l'a pas push. Frérot, il a plus de plaques. Tu vois que ça se chie dessus. Il, il, il, a, il a plus de plaques, Frérot, il a plus de plaques. il a plus rien. Allez, joue ta vie pour mes secondes. Ah. Allez, Spartan. Spartan, il est bien. Spartan, regarde. Il a fait ce que je t'ai dit. Il s'est éloigné de la zone avant que son colis tombe. Il est pas malin. Hein il est pas malin. Hein bien sûr qu'il est malin. Hein c'est bien. Il nous écoute, je pense. Hein. Il, il nous écoute. J'espère. <rire> il est où le colis Encore un kill de Sky apparemment. Oh là là. Sky, Sky il prend un deuxième de kill gros. Deuxième kill de Sky. Confirmé. Sky, c'est le pire en fait. <rire> regarde, il est en train de jouer au shield lui. Mec, il y, y, y a Bobby. Bobby il est en train de jouer au shield. Oh, Noobs il vient de tomber face à Tip T'es où, t'es où Ah, tu regardes. Oui, oui, oui. Okay, es... C'est fini pour lui. Hop ok, on a Tipeee qui attaque une rota. Il e back finalement. Goulag, les gars. Oh là là. Ah, il est contre qui Je connais pas le mec en face. Il... il est para, Prose Oh non, pas les para. Et oh, il ça. meurt. Prose non, out. il est mort, il est mort, il est mort. Ah, hein. Exactement hein. comme j'ai perdu. Non, non. c'est fini pour Prose. Du coup, putain. Ouais, allez, je, je, vais, je vais moins laguer. Je peux fermer un stream. Belle perf quand même de Prose. Ah bah, mec, il a réussi à faire une win en, en duo world. Il peut être extrêmement fier de lui, hein. Extrêmement fier veux. Ok Wow Waouh. Wow. C'est quoi cette straté stratégie de Spartan C'est quoi ce strat C'est quoi ce strat qui fait peur C'est quoi ce strat, strat qui fait peur frérot Il s'allonge dans les buissons oui. Au bout à peu près la même strat aussi hein. Mais il a quoi comme arme Il a pris fantôme oh, oh là là là là Il va la jouer au son Il va la jouer au son Il va la jouer au son il en profite pour manger Sac à merde J'entends tirer Ouais c'est Aiden. Qui a réussi à avoir son loadout Qui a 4000 balles est un peu Oh Aiden qui, <rire> qui fait tomber près à l'instant Aidan qui fait tomber près à la seconde Casper qui, qui est super bien dans la zone hein, qui, euh... On a CJ qui est toujours là oh, Mec qui est au bout Au bout il est en train de jouer au bouclier aussi ah oui je dit Oh mon, ah, mon, mon frère putain Ah il est dans mon cœur du coup au bout Ah mec du coup T'as mis, mis au bout toi Darby Ah mec euh, moi j'ai mis euh, J'ai mis, mis Spartan mais au bout là Ça, oh. me, fait trop, ça me fait trop plaisir qu'il joue au bouclier Honnêtement Blink ça me fait peur Ah il a fait un kill là, je crois Ah oh, c'est le goulag Sky Skyros il fait un duel Heureuse, ouais. il, il, il a shield le mais, gars, il a, a neutral le véhicule et il essaie de cut la rota mais il est mal ah, placé il, selon moi il, il est bien placé, il est bien placé ah, Il n'y a, ouais. a, a rien dans son bac, il a une, il a, il a une cover head glitch, il a une voiture ah, devant, si, il dans, est bien placé dans son, dans son bac quand il va devoir faire la rota il y a, il y a un mec qui vient d'appeler un colis Non ah, pas... si, si, si. Non arrête, à sa droite là il y a un mec Non non non, de l'autre côté, non, vers là où il y a le colis Là où il va devoir passer en fait Ok ok Après ce qu'il le sait je oh sais pas Enfin, est-ce que l'autre le sait que Sky est là Y'a un duel de bouclier encore Mec, un rational qui est au bouclier aussi C'est un, un duel de bouclier shotgun Mec, c'est oh, deux boucliers bouclier shotgun. Bouclier shotgun Deux boucliers shotgun oh, il il Deux boucliers shotgun, frère Oh C'est Vitex Il y a Le duel de shotgun Mec, ils sont tous au shotgun Ils sont tous au shotgun, tous au shotgun frérot Frère, j'ai influencé le monde il est pas si mal, il est. Ah non, il est, il est pas euh, si mal, il est pas <rire> si mal, ça peut le faire. <rire> Avant enfin, il était tout blanc maintenant. Il, il a pris un peu de couleur là, le, le, le petit VSK là. Ah, attends, là, là, il y a Sky, mec, il est au contact, il est au contact. Il est pas mal. Il sait où, Il a l'information exacte d'où il y a un mec, Skyros Il, il, il part peut-être pour son troisième kill. Ça, ça va se jouer peut-être Je sais pas si ça va se jouer. À gauche, ouais. Il est en train de le contourner en silence de mort, je pense. Oh là là, Sky, Sky, Sky. Oh, non, Sky qui tombe. Sky qui a le goulag. Tu m'as spoilé. <rire> non, sérieux <rire> Ah, c'est contre Sky, putain. Non, Sky, Skump ah. ouais. Alors là, le goulag, c'est qui du coup Non, Sky contre Angel, Angel Walk. Walk. Mec, euh, c'est qui Angel Walk C'est bon, Sky Rose, allez. C'est Sky qui avait flanc en silence de mort du coup okay. Allez, allez, allez. Non. Il se quoi passe quoi Attends, mais pourquoi ça off-maps oh. en fait, euh, Il s'est au stream à il gros. Parce avec le délai, il a... Ah il a Non, il a, il, a, il a perdu le goulag et il s'est barré, jour, en fait. Ah hein. vu la dernière action, la dernière seconde. Ah, mec Il a pris la nade. Wow. Ah, il s'est ma... ah, <rire> barré direct. A hein. dégoûter, quoi. Il s'est barré. Oh, par contre, la technique de Spartan, elle marche nickel. Hein. Il a usé aucune munition. Il est bien... Euh... Putain, non, Sky. Oh non, attends, Bling? Bling va se fight? Pas tirer, pas tirer. N'empêche, oh. c'est drôle parce que là, sur les 4DF français ce qu'on a. Non, non, de... mec, c'est un, un truc de malade. Casper en, bon. en bush, Parkan en bush, Oboe en bush. Un V1 bouclier, attends. Sur la, la principale. Je crois que c'est Mutex encore en face. Comment ça un, un bouclier, mec. Sur la, sur la principale, je suis avec. Euh, je suis un duel non, non, avec. Il enfin, euh... y a un bouclier en face, mais lui, il a le M2. Oh, yeah. Ah, ah C'est Mutex. C'est Mutex. Oh, mec, pas, pas, pas, pas si facile euh, ça joue bouclier Mais non, parce qu'il a, il a pris le shotgun en fait. Il est. Ouais. Euh, mec, c'est pour ça. Euh... Après, honnêtement, rien qu'avec le shotgun, il peut juste euh, changer d'arme et le, le push. Oh, <rire> Oh là là là. Mais on peut pas passer, peut passer par là. Non, arrête non, je rigole, je rigole. Oh putain, t'es un fils de pute! <rire> Casper, Spartan et Obou, ils sont les trois dans un Et pa Pas de livraison express, c'est la pire des erreurs pour Mutex. Hein. C'est vraiment l'erreur du noob pour le, pour le joueur bouclier. On a, on a Bling J, J, il est pas bien sur sa rotation. On a oh, o, Obou et Spartan, ils sont masterclass. Et on a Casper qui est masterclass aussi. C'est. C'est. Ah, il tombe ouais, C'est pas mérité en vrai. C'est pas mérité parce qu'il a hit et ensuite il a remis un chargeur dedans Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Je sais pas. Putain, oh, un mec, Rastaman, il avait si bien joué, c'est trop dommage pour lui. Ouais. Ah, il a 5 kills aussi, le mec. Je sais pas c'est qui User, mais... Iron, il est, il est très très bien placé en sa maison. Insane. Il reste beaucoup de français hein, fait, euh... Mais leur S4 hein, c'est quand même pas dégueu hein mine de rien. Allez les gars qui a pris un bouclier aussi. Ça... <rire> J'ai influencé le monde S <rire> Ok, ça, ça dit quoi du côté Casper Casper Et il est en train de tenter le... Putain mec, ils sont tous allongés dans des buissons, c'est un truc de malade. Pas dégueu, Casper, en vrai, son positionnement. Hein. Ah, il en se replace. Mais... Spart Spartan, il se replace. Très risqué, très risqué sa rotation à Spartan. Ouais. J'en oh, ai, ai vu des, ai vu des rotations risquées, hein. mais celle-ci, elle est vraiment est risquée. Est de bling, hein. ouais, CJ, gros, c'est bon, mal peint. C est, c est, c est Oh là pas... là, celle de CJ. Ah, ah, mec, ouais, oh, oh, autant, ouais. déconnect, autant déconnecter maintenant, frérot. Oh <rire> l'enfer. Ça va être impossible. Obo, pas dégueu aussi. Obo et Casper, pour moi, c'est ce qui je Obo, je pense que c'est peut-être le mieux là. Mais il y a encore Pin ID <rire> bah, c'est replacé au final. Hey, elle, est, elle, est, elle est super bien placée, mec. Oh, yeah. Je suis en train de switch toutes les secondes. Ouais, pareil. Euh, moi aussi. <rire> J'essaie de laisser un grand écran pour les gens, quand même, un peu sur la principale. Mais rara, toutes les rotations de véhicules. Elle a 4 véhicules à je côté, pas, mec. Euh... Oh, non, il est mort. Il oui. est mort contre Idan. Bing. C'est Bon, bah, ceux qui avaient parié sur lui, rip. On a Scump ouais. au goulag, les gars. Contre Magnificent. Et c'est Scump qui gagne. C'est un challenge Scump, ça, ça doit pas être marrant. Au hein. oh, taquet, gros. Et les là, les maintenant Scum Tu fais quoi <rire> Bah, simple. Tu as, frérot, trop, trop simple. Tu restes, tu restes en l'air et tu piques sur le, sur le colis quand il tombe. As risqué, ça aussi, mais je. Mais frérot, que t as t as tu, tu, tu piques sur le colis tu prends le bouclier. Parce que t'as obligatoirement prévu une classe bouclier. Tu te dans un coin et t'attends. Mais frère, mais frère, mais oh, frérot, quelle fin de zone horrible, quelle fanzone de, de pute il faut, il faut dire le mot, il y a des fougères partout fait dans... Mec, dans chaque bush, il peut y avoir quelqu'un, mais c'est horrible C'est horrible, frère, on est où On est où Et là, reste, est... Ton... Okay. Les gars, tu vas Les gars, Kasper qui est au goulag. le nombre de menaces que tu peux avoir, là. Tu sors à gauche, devant... Oula, putain, j'avoue que Kasper, là, qui Ah ouais... Oh! Le frère de Kasper, Mais frère! Bobby il est, en train, il est en train de jouer euh, livraison express avec des C4! Il fait il tirer une gueule dans les, dans les buissons, il est pas bien, Pichoun! Vu, on dirait vu, vu, moi, vu. frérot, on dirait oh, moi! Regarde, regarde Eden, regarde Eden! Duel de bouclier, je sais pas contre qui c'est. Il est en place centre zone! Oh putain, c'est tendu! Ils osent pas se jouer. Ils ont ils ont jeté toutes leurs pares, ils ont Ouais C'est ah, comme ça, frérot. Hein. Sache que Il doit avoir tellement peur de se terrible. faire rouler dessus. Il doit avoir tellement peur de se faire rouler dessus. Regarde, regarde la peur. Regarde la peur. Regardez les gars, les sensations que tu as lors de, de ah, ce tournoi. C'est une peur à 100 000. Hein. Non mais frérot, je, je suis sur la vue de, de Bobby Pop, frérot. Il, yeux, les il, il, les yeux, les il a les gros yeux, il a les yeux, ils vont sortir, frérot. Les yeux en orbite, frère. Oh il oh, y a un mec devant lui. Et il joue trop bien. Après. Spartan il joue trop Kasper, bien. Casper il est contre un au goulag. Il a para, oh, Et Casper qui perd. Sp... Alors qu'il avait paralysé. Spartan... Oh, Sp... Spartan il joue trop bien. Oh merde, Casper c'est fini, t'as raison. Au que... bout et... et Spartan, regardez. regardez, ils sont trop bien. Ils sont juste à côté. Ouais. ouais J'avoue, oh ouais, putain. <rire> Ils sont côte côté. Mais frérot, il a combien de mecs frérot, ils sont à combien de mètres l'un d'autre Il y a 30 mecs là-dedans. frérot, ils sont à combien de mètres l'un d'autre Regardez la minimap Ils sont à 20 mecs. je t'ai dit. C'est trop Regarde tous les camions qui restent Regarde tous les camions qui restent, frérot C'est épique C'est épique, frérot Il y a quand même que deux véhicules, je pensais qu'il y en aurait plus, tu vois. Eden encore en fight Mutex dans un véhicule d'ailleurs. Oh là là là là là là là, les gars, c'est exceptionnel ce qu'on regarde. C'est exceptionnel, putain. Des rotations véhicules, des gens planqués dans les buissons. C'est ça les Battle Royale, c'est ça. Husker euh, euh, encore là Husker euh, encore là, frérot. Hein. Et top 29, 0 kill, frérot. Juste, il joue le placement. À la h frérot. À la h à l'ancienne. Il a, kill, il a zéro kill, frérot. Il a zéro kill. Il a exactement compris le concept. C'est ça. Obligé faire. Non, frérot. Zéro kill. Solo, c'est tellement. Il une a ou pas hein Non, mais pas de trophy, frérot. Il s'en bat les couilles. Et. Bobby, hein. <rire> ah non, Bobby le C4, Comme on l'appelle <rire> Putain, Bob. Il, fait un kill. Ah, il, a tué Bobby. il a tué Bobby. Non, Spartan qui. Bobby, et qui en tue un autre qui a Ah non, il a deux kills, pardon, pardon excusez-moi, je, je me suis en... Euh... il a tué un gars et il a changé de bush aussi au passage. Quatre véhicules maintenant, hein, dans la zone actuellement. Quatre véhicules, c'est très dangereux. C'est très très dangereux ce qu'on regarde. Oh. Eh, mais par contre, eh, ça c'est oh, un... Bon, un bon, par contre, ce que, ce que je comprends pas, c'est que moi si je serais un véhicule, je roulerais dans les bushs en fait. Au bout, au bout qu'il se prend un, un cluster strike, Il doit se déplacer. Ils se, déplont, non, ils... ils se déplacent vraiment se pas loin de Spartan. Allez, pas la frappe. Oh. Ils, ils sont dans les 20 derniers mondiaux. Oh, oh putain de merde. Allez, les gars Il y a Broken, Broken qui vient de tomber sur le principal. Putain. Oh. Broken qui, est, qui tombe, qui est confirmé. Spartan qui est toujours en vie dans les 19 derniers. Avec Zobu Incroyable. M19, les deux, Ils sont encore en vie Les cracks, Les 19 allez, meilleurs d'un continent allez, allez, allez. Sous vos il yeux Il y a deux termites au bout. Spartan, plus il joue avec quoi C4 aussi. Spartan, il y a des C4. Husker. De Husker qui est là, en plein centre-zone, qui contrôle la hauteur, qui est très très bien placé, très très fort. Oh, Husker, Husker oh, yeah, toujours en yeah, yeah. véhicule. Il circule, il circule, il temporise et il est placé dans la, dans la dernière zone. Il a quasiment la hauteur de la dernière zone. Spartan n'est pas, pas dedans. Nobun n'est pas dedans. C'est à ce moment-là qu'ils vont peut-être se croiser les deux. Est-ce que les deux Français vont s'éliminer alors qu'il en reste si peu Il reste que 12 personnes. C'est ma maintenant. C'est maintenant, maintenant Spartan. Spartan qui tombe. Non. Spartan qui tombe Face à ah, Skump Il Face à Skump Il tombe au ah, Non au Hobo qui, qui est le dernier bon le dernier en vie, le dernier français, le ah, dernier espoir Qui allume, qui allume Mais le bouclier qui tombe tout Le bouclier est juste insane es parrain, es... oh, Il lui colle, il lui colle, il lui colle C'est fini pour Butex. Butex Allez ça dégage C'est bien joué Ça dégage oh, Butex oh, On n'en veut pas On s'en fout On chie dessus Allez donne tout Allez, Obo! Pour Allez, Obo. Deux, on en fait ensemble. Allez, Obo! Non, Obo! Non! Oh, Obo oh. qui tombe face à un mec dans un bush C'était le dernier français, il ne reste plus que Scump! Aiden, Obo. 9 kills! Aiden, 9 kills! Oh. Aiden. Aiden, Aiden, 9 kills! Scump qui a 8 kills! Ah, est Aiden. On Aiden. est dans les 5 Aiden. derniers! Scump, Aiden, Husker! Husker, que, que des monstres! C'est que des monstres Il hein. y a vraiment que des monstres qui restent, il n'y a pas de hasard C'est euh, les meilleurs joueurs Le turn de Skump Incroyable Oh, il est un HP, je sais pas qui c'est Il est pas rare. Skump Skump Skump qui a un je HP Skump qui a un HP Qui vient de s'en sortir oh, Grâce oh, au masque en or Oh, non, oh, oh il va. Bon, la... Il... La... Il... la première zone mouvante Attends mais il va vraiment survivre, il Ça va être accepté le bouclier, c'est fini, il a un HP il est en train de se faire chase, il est en zone C'est fini pour, pour le bouclier, c'est fini pour le bouclier frérot 1v1 Non mais attends ce que je viens de voir de Aiden 1v1 frérot, 1v1 un un V1. Il est par 1 Non, attends, attends, attends, attends attends Non Oh scupe Mec, c'est terrible. What? Oh il a mis un HV. What? Mec, oh la réaction de Skump. Oh. What? Il a combien de kills Skump? 12, je crois. Regarde comment il est heureux, frérot. Regarde comment il est heureux. Regarde le coeur C'est pas le plus heureux. Possible. Alors je pense qu'il a fait une dinguerie euh, Scump, mais il faut savoir que Aiden son play à la fin, c'est n'importe quoi aussi. Il hein. oh. a tempo dans la zone un temps fou Scump, hein. et il s'est fight dans la zone en étant paralysé contre un bouclier. genre. Regarde, regarde l'état de skimp gros, mec j'ai fini dans le même état. j'étais à genoux aussi gros Regarde son cœur et tout, regarde comment il en peut plus frère Et pourtant ce mec il a fait je sais pas combien de tournois et Regarde sa réaction gros, c'est incroyable Un palmarès énorme et pourtant il réagit toujours comme, bah, comme un, un homme en fait, comme un humain Genre là c'est une game qui change une vie gros C'est incroyable Il est avec son amoureuse gros, gros câlin, bah ouais carrément 11 kills, Skump. 11 kills. Honnêtement, le duel de fin, je pense que vous ne pouvez pas rêver. Non, mais mec, c'est légendaire. Il a, il a mis un turn en étant hors map. Et, Et Scump puis, il a gagné avec 11 kills. C'est genre abusé. En vrai, c'était beau, là. Dommage, euh, beau, là. J'y croyais. Incroyable. Mec, euh, même, même Spartan, j'y ai cru, hein. Mais quand les la, les quand les la les Z zone elle a arching vers le nord et que tous les tous les joueurs d'exception ils étaient au nord, mais. Pff, mais. Ça, ça a été très compliqué. Non, c est, c est intense, un oh là là là là là là. C'est un délire à quel point c'est passionnant. Ah mais mec, t'as vu comment c'est prenant, c'est génial, ça te prend aux tripes. En plus, t'as des joueurs que tu suis et tout. Mec, j'en veux plus des compétitions comme ça, mec. Qu'on qu les casse, qu'on les regarde ensemble tout, c'est trop bien. C'est trop trop bien. C'est surtout que quand, quand tu prêtes attention aux détails, genre c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas des choix qui sont faits au hasard, c'est pas des joueurs qui sont qui ont un non. niveau euh, commun, c'est des joueurs qui ont un niveau hors du non, commun. Non, c'est de l'exception tu regardes. Tout est... Est calcul, tout est calculé, gros, et, et chaque choix, chaque erreur, ça a un impact sur la game. Mais frère, ça c'est notre match de, de l'UEFA à nous, frérot les <rire> Ouais, mais, euh, mais mec, tu regardes le temps de réaction, tu regardes la yaming et tout, c'est insane. Incroyable, gros, ça. Oh, J'ai juste pas les mots. Genre. Oh putain, ça se joue à si peu. Non, mais ça, ça se joue à si peu, frérot. <rire> oh, c est, c est une... Frère, ça se joue. Ça se, mais, mais surtout, as vu qu Et surtout que Scump quoi, c'est un monstre, frérot. C'est un fond. En fait, il perd pas ses 1v1. Ce mec, c'est le meilleur en 1v1. Il les a tous brisés, frérot. Il les a tous brisés en 1v1. C'est un truc de malade. c'est là où tu vois. On a beau dire que c'est random et tout, les BR, mais euh, les réactions comme ça à la fin, euh, t'en as pas sur beaucoup de yeux. Hein. Ouais, ouais. ouais, non, mais c'est beau. Ah hein. mais c'est beau. Mais Mec, bon, là, ça, euh... sa réaction, elle est, elle est trop belle aussi. C'est incroyable. C'est pour ça que le random, en fait, oh c'est. C'est valable à un niveau euh, non compétitif. Quand tu rentres dans le compétitif, genre, la chance. Elle est toujours un peu là mais en vrai ce qui prime c'est les décisions, les déplacements, le, le shoot et tout tu vois c'est ouais. un, un autre jeu en fait ouais. euh, Ah mais tout, tout à fait Norby, t'as tu... raison il y, toujours, du, il y a toujours du hasard sauf que le hasard il diminue en fait puisque en fait les gens qui sont dans la compétition font tout pour diminuer le hasard justement Ouais de, de par leur spawn, de, de par leur timing, de par leur rotation De par les, les, les stratégies, etc Le seul truc qui, qui fait qu'ils s'affroncent, c'est le rétrécissement de la zone Le Battle Royale en lui-même qui, qui, provo qui provoque les duels Et c'est ça qui est magnifique, qui est trop beau gros. Et, et, et par exemple, juste pour comparer deux Battle, deux Battle Royale Qui sont Fortnite et Warzone hmm. Par exemple, Warzone, tu connais déjà le, le cercle dans l'avion Dans oui. Fortnite, tu connais pas Du coup, c'est-à-dire que tu spawns, mais... Le, quand, quand le cercle euh, apparaît, ouais. tu peux être à, à l'opposé, tu vois. Là, là, ça augmente encore plus le facteur de, de chance. Non que coup, as, vrai zone de la zone. Alors que Warzone, tu sais où est-ce que où est-ce que euh, va être la, la zone. Et même chose, la Véco, hein, ça va être une, une zone dans le nord, tu vois. Mais... À partir du moment où as l'info, c'est à mais, toi. De mais mais, de mais même l'info, mais même si tu te places directement trop bien, tu vas te faire focus par les autres qui sont placés un peu mieux de beaucoup plus loin. Du coup, c'est pas forcément, du coup, tu connais la bonne zone, mais il y, y a un, timing parfait dans lequel y aller. Il y a toute une, il euh, y, y a des règles, tu vois, de, par rapport au timing, à quand avancer, etc., selon les zones, selon là où tu es placé. Et si tu respectes tout à la perfection, tu réduis ce fameux hasard qui est, euh, que les gens disent que le Battle Royale ne peut pas être trop e-sport, tu vois. Et en fait, plus tu réduis ça, plus tu le réduis à zéro, plus tu, tu peux dire, ouais, c'est e-sport, tu vois, le Battle Royale. Totalement d'accord. Bon, les gars, mon cher euh, Norby, mon cher euh, ESK, c'était un, un bonheur de, de caster ça avec vous. Euh, J'espère que les gens sur les différents chats ont pensé pareil ou enfin ont on kiffé. N'hésitez pas à laisser un petit message sur ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, moi, ça a été, ça a été génial, les gars. J'ai adoré. Franchement ouais. méga cool, et euh, trop bonne initiative euh, d'avoir fait ça les gars, et euh, au plaisir de, de refaire ça, franchement mmh. méga bien. Très de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Chaud de ouf ouais. Et je... euh, du coup c'est qu'un sub Norvide c'est ça <rire> Ah j'ai pas relancé mais ah, c'est moi, moi qui ai raison donc euh, techniquement... Ah, en ah fait... mais je, je vais et... à 50 Norvide, je te les filerai okay. demain. Okay.